On se retrouve donc sur Survival Fontaine of Fios. J'ai vu que euh, l'épisode découverte vous avait énormément plu. Cette vidéo est faite juste pour vous montrer un endroit que beaucoup oublient. Il y a une épave sur la première île où il y a des loot à prendre, mais il y a un requin. Voilà, donc on va le faire là en vidéo, c'est ma partie perso, donc c'est pas celle que je vous ai mis en découverte euh, pour continuer le, le, le let's play avec cette partie que je vous avais mis en découverte c'est ma partie personnelle que je fais sur twitch donc sur scène là je n'avais pas pris l'arme comme je vous l'avais dit j'avais pris la lancée le sac donc on va faire un petit tour la vite fait de mon camp on prend le bateau et on va buter le requin ou peut-être qu'il va nous croquer à nous alors sur ma partie j'ai fait une base comme vous pouvez le voir en haut on voit la maison avec un chiffre 1 c'est le confort de la maison. Vous pouvez le voir ici dans État. Vous avez le confort de votre maison. Le mieux, c'est qu'elle soit niveau 2. Donc, il faut vraiment, euh, par exemple, faire un étage ou faire une maison complètement close pour pas qu'il y ait des courants d'air, euh, avec un coin clos plutôt. Donc là, gérez ça parce que ça vous donne des bonus. Donc, évidemment que pour le... Alors là, j'ai l'atelier amélioré. On peut tout mettre à l'intérieur de la maison, hein, donc vous n'êtes pas obligé de laisser dehors. Donc vous pouvez accrocher vos trophées de chasse au mur. Alors je ne sais plus, J'ai le laigle. Ça c'est pas le sanglier, il est là, voilà. Après j'en ai d'autres dans le coffre, mais bon. Dans ma partie je suis allé sur l'île de cuivre, donc euh, il, il, faut, il faut que j'y retourne parce que il faut que euh, je ramène un lingot de cuivre parce que sur les de cuivre vous ramassez les minerais comme ceci mais il faut construire ceci pour faire les minerais les lingots pardon donc mais pour pouvoir faire les lingots il faut construire je vais vous donner mal au ventre à, à tourner la caméra il faut construire ceci qui vous donne du charbon parce que ici ça ne fonctionne qu'avec du charbon voilà, donc, euh, et après, il vous faut une plume, bien sûr, pour pouvoir valider ce qu'on vous demande sur l'île de cuivre. Alors, pour le requin, si je regarde la carte, est-ce que je l'ai cartographiée Je ne sais plus. Il y a une épave euh, qui est située autour de l'île de l'Espérance. Alors, je ne sais plus trop où elle est par là, mais on ne peut pas la cartographier. Quand on arrive sur les lieux, ça nous dit non. Vous allez voir un mât. Un mât euh, qui, euh, qui déborde. Donc, euh, je crois que c'est par là. Elle est située par là. L'île. Au nord. Je crois. On va prendre le bateau. De toute façon. Vous pouvez vous faire. Donc, un harpon. Vous allez ici dans les armes. Et ici, vous pouvez vous faire un harpon. Ça vous demande des défenses de sangliers. Donc, les sangliers, vous les avez sur la première île. Et un, un long bâton, les longs bâtons, vous les trouvez, si on regarde sur la carte, les longs bâtons, quand vous cartographiez, voilà, vous les avez ici. Grosse branche, ça c'est grosse branche, pardon. Les longs bâtons, ils sont ici. Long bâton, long bâton. Vous avez les lianes aussi qui s'affichent, les bananes, euh, enfin tout ce qu'il vous faut. Et je vous le redis, faites un plan. Euh, prenez, ramassez tout ce que vous trouvez de, de façon à vous débloquer les plans. Donc, pour partir au requin, donc vous faites des harpons. Voilà, moi, j'en ai là. Je vais tout laisser ici au cas où il me croque. Parce que là, ça va, ça va faire que je vais perdre mon sac. Et pour le retrouver, il va falloir que je plonge. Ce qui ne sera pas évident vu qu'il y aura le requin. Donc, je vais laisser mes flèches ici. Qu'est-ce qui craint euh, Ça, je le laisse là. Ma gourde. Je vais laisser les 19 flèches là. Au cas où je perds de... Hop, le silex boire je peux le laisser je vais laisser la cartographie là euh, hop voilà j'ai plus rien qui craint donc ça on va l'équiper hop et on est bon Bien faire attention au bateau aussi parce que euh, il prend des des coups, des dégâts à chaque fois qu'il prend une vague, un coup, etc. Autre chose à ne pas faire aussi ne jetez pas votre nourriture à varier. Donc moi je l'avais je jeté, je l'ai récupéré parce que ça peut vous servir à, à, euh, comme appât à poisson. Vous allez avoir besoin de pêcher parce qu'il vous faut les arêtes de poisson pour pouvoir euh, faire certains crafts alors je ne sais plus où est le bateau mais on va le trouver en live sur Twitch sur ce jeu donc n'hésitez pas si vous avez des questions à venir me les poser il n'y a pas de problème, je vous répondrai Bien aussi de faire, c'est de vous faire un ponton à, euh, au niveau des îles, par exemple à la première île. Vous faites un ponton en nord, sud, est ou ouest, comme ça vous pouvez vous tp directement plutôt que courir et perdre du temps, tout simplement parce que les pontons sont des tp. Pareil, vous, vous allez sur l'île de cuivre, par exemple, vous vous mettez un, euh, un ponton à l'île de cuivre et d'ici, vous vous téléportez directement là-bas. Attention, tous les TP, déplacements, toute action que vous faites, même là en faisant du bateau, même si je ne prends pas de dégâts, euh, mes vêtements prennent des coups. Hein. Alors, il va faire nuit, et évidemment. Vous voyez, le bateau prend... À chaque fois que je prends une... une que mon bateau, je dirais, heurte l'eau, je prends des dégâts. Vous voyez, durabilité en bas à droite. Hein. Alors, réper, réparer le assez souvent pour éviter d'avoir des problèmes. Le rocher n'est pas passé loin. Voilà, on le voit là, vous voyez. Au loin, on voit le mât. Alors, quand vous mourrez, de toute façon, euh, au niveau de la mer, quand vous êtes en pleine mer, apparemment, vous repoppez sur votre bateau. Alors je ne suis jamais morte, on va voir. Et bien entendu que je ne vais pas plonger de nuit. On va se mettre là-bas, se mettre au plus près du bateau, enfin, du manche du bateau, euh, du mât du, du bateau plutôt qui a, qui a coulé. Et juste en dessous, il y a une épave. Voilà, on le voit là, Charlie. Alors, vous ne pouvez pas aller sous l'eau avec l'arc euh, ou autre. Ce n'est vraiment que le... Voilà, il est mort. Donc, on sera tranquille. Et là, on peut ramasser la tête de requin. On va tout récolter. Ah, je peux pas le prendre. Je n'ai pas de pierre. Pas grave. On va remonter avant de mourir. Voilà. Tuez le requin en premier. Après, vous serez tranquille. Est-ce que j'aurai une pierre sur le bateau Bon, ça a été plus simple que ce que je pensais. Non, Non, non, non, non t'en va pas, ne t'en va pas. Oui, je peux me faire un couteau. Alors, fabrication, on va dans les armes, hop, fabriquer. On va replonger. Il est où l'Icos Il est là. Un trophée de plus, hein, je dirais. ne peut pas faire ça dans l'eau et comment je récupère la tête de, du requin en étant euh... je ne peux pas faire ça je suis dans l'eau ben oui mais ah peut-être en, en prenant le, en le ram... on peut le ramener vers la ouais non on va, on va monter sur le bateau Il est où le père Il est là. Merde. Hop, pardon, ça m'a échappé. On va prendre le bateau. voilà est à côté. Voilà, là je dois pouvoir. Euh, hop. Et voilà. On ne gagne pas de viande, mais on a, le, on a la tête. Hein. gardien un harpon au cas où comment est-on bon, ça va, on n'est pas trop mal donc lui il est mort on sera tranquille alors ici vous avez une clé on remonte pour prendre notre respiration parce que bon on va s'étouffer Si. vous avez une entrée oui. Ça, presque plus on va remonter pour prendre sa respiration histoire ah. de pas se noyer Et prendre notre respiration donc le requin il est pas euh, si dur à tuer que ça hein je, je pense je m'attendais à pire mais non par un animal toi tu... Non, tu piques pas toi. Ici il n'y a rien. J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose. J'ai pas envie de me noyer non plus. Va retourner sur le bateau pour notre euh, stamina. Ok. Hop hop hop hop hop hop. Où bah où tu vas S'il n'y a plus rien. À droite. Hein. là. Je vais faire. Allez, courage, tu vas y arriver. Oh, J'ai pris deux de dégâts évidemment. Je ne sais pas ce qu'il repop tout de suite, je ne pense pas. quand même faire le tour le bateau alors on va manger voilà il semblait qu'il y avait autre chose J'aime pas les requins. Hein. Je les aime pas, mais j'ai pas envie d'y retourner tout le temps. Je suis bloqué. On peut pas ouvrir ça, non. Ça non plus. Et on a pas beaucoup de. En apnée, on a intérêt de monter. Oops. On a intérêt de monter notre natation pour avoir un peu plus de.. D'apnée parce qu'on est un peu mou du genou là. Bon, il n'y a plus rien ici. Je crois qu'on a tout pris. On remonte tout à l'abri. pêcher comme ça là non la pêche sous-marine n'est pas c'est pas comme quand on attrape les les poissons dans ce trendon Côté, il n'y a rien. Ici, des oursins, prenez-le. Quand vous en trouvez, mélangez avec des étoiles de mer, ça vous fait du caviar. C'est pas trop mal. Pêcher au harpon, c'est pas extraordinaire, à part pour le requin, hein. Appuyant sur V vous pouvez voir les animaux en surbrillance. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a ruiné le bateau. Donc il y a un bouquin. Parmi autre chose. Oh merde Oups Crotte. Je suis pas. Voilà, en gros, vous avez euh, du loot ici à prendre. Donc ne le négligez pas. J'ai plus tendu. Alors on a eu, bon ben, la tête de requin, on a eu le bouquin, justement qui concerne la natation. On n'a rien eu d'autre Bon, on a eu la tête de requin, on a eu euh, quelques écailles, les eaux de poisson. Ok. On va retourner à la base de nuit. Il est là, menard à me Oui, il n'y a plus rien à faire. Pauvre Dieu. Ok, donc, voilà. N'oubliez pas cette partie-là. Tout simplement parce que, ben, on a tendance à suivre les quêtes, mais vous avez les épaves. mais c'est absolument pas à négliger. On le savait, hein, qu'il y avait des épaves dans le jeu. Donc, je vais retourner par rapport à ma... Pardon par rapport à, à l'endroit où j'ai mis ma base c'est plus court que je parte par la droite Donc, je vous le redis hein. essayez de faire hein, par exemple nord-sud sur votre île de l'Espérance mettez-vous un ponton par exemple ici un ponton au nord à l'est et à l'ouest comme ça, c'est quand vous avez le bateau vous pouvez tranquille vous TP pour aller chercher les ressources que vous avez besoin. Enfin, C'est une petite astuce. Ou alors, à chaque fois, vous prenez le bateau et vous, vous rendez euh, là où vous avez besoin de chercher les affaires. C'est vous qui voyez, mais ça ne coûte pas énormément hein, de faire un ponton. Si je regarde pour faire le ponton... Alors, pour faire le ponton, on va un bateau. Bateau, bateau, non maison. Que je regarde. Où euh, c'est que c'est Ici. Pour faire un bateau, il vous faut trois boîtes. à... Un seul ponton, trois boîtes à outils de constructeur. Et pour ça, pour le faire, il vous faut un rondin. Donc, vous faites. Euh, je sais pas une dizaine de rondins d'avance et puis comme ça vous aurez 10 kits et vous serez tranquille pour pouvoir euh, vous promener sur toute l'île en vous téléportant n'oubliez pas euh, n'oubliez pas non plus les kits de réparation pour votre bateau Pour votre bateau, euh, et, et... non, tu te, tu te gare, hein? qui renaissent le Qu reconnaissent le, voilà. Non, je suis pas ok. Voilà. Bon, on va prendre notre petit trésor. Donc, euh, hop, hop, hop, hop, hop, ceci, voilà. Et on va aller le mettre, on est fier d'avoir notre petit, euh, notre petite tête de de requin. Pour le, mar le marteau, hop, euh, bah, il peut être bien là, je pense. On va faire placer. Ah oui, j'ai pas équipé le marteau. Hop, équipé. Les pots comme ça ce sont les peaux que vous ramassez euh, sur euh, des animaux quand vous avez par exemple écrit euh, peau de léopard peau de euh, sanglier ce sont pas des peaux que vous pouvez faire sécher ici pour pouvoir mettre euh, après faire des constructions c'est plutôt des peaux directs euh, comme je sais pas si j'en ai oui voilà par exemple j'ai deux pots de sanglier là c'est juste de la décoration c'est marqué hein. Tu utilisé en tant qu'élément décoratif dans la maison sur les murs, sol et plafond ah ouais, les murs aussi ah tiens, on va regarder on va voir si on le met là par exemple placer Ouais c'est spécial hein On peut l'enlever hein On le remets dans l'inventaire voilà Voilà, ben enfin cette petite vidéo pour vous dire n'oubliez pas de faire le bateau, il y a du loot à aller chercher, il y a des choses à faire et puis bon bah ben, écoutez si vous avez des questions vous me les mettez en commentaire, il n'y a pas de problème Moi de mon côté vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, vous avez le lien et euh, vous serez avec cette partie-là. Donc, si vous avez des questions, euh, voilà, c'est la partie que j'ai la plus avancée. Je suis. Euh, J'en suis à. J'ai visité l'île du cuivre. Hop. Hein. Voilà, l'épave du navire est semée quand vous avez fini de la fouiller. Euh, rocher solitaire aussi, quand vous l'avez fouillé, mais ça c'est dans vos quêtes, le rocher solitaire. Et ici, n'oubliez pas de regarder aussi. Alors, état, inventaire, fabrication, c'est pas là. Journal, euh, où c'est que c'est Je crois que c'est ici. Non voilà, voilà. Chaque île ici. donc vous avez vos objectifs 11 sur 26 alors par contre une chose que je ne sais pas <coughs> si ça, ça ça prend la totalité des îles il faudra que je regarde parce qu'il va falloir que je retourne à l'île de cuivre donc n'hésitez pas à venir me voir sur le live si ça enrobe toutes les îles au niveau des artefacts au niveau des objectifs ou c'est séparé donc quand je retournerai sur l'île de cuivre je regarderai si ça c'est toujours pareil et je vous tiendrai au courant voilà, ben en tout cas, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour la suite des let's play, des découvertes. Et puis, bon, ben écoutez, n'hésitez pas à venir me voir sur YouTube. Et bonne chasse aux requins à vous. Bye bye